Donc bonjour, moi c'est Isabelle Chapuis, je suis enseignante spécialisée et je, suis, enfin, je travaille dans deux écoles différentes hein, sur Dijon et j'ai connu la croisée des chemins parce que j'ai une amie qui, bah, qui maintenant a son fils à l'école mais l'année dernière son fils ça se passait pas très bien à l'école donc on avait beaucoup parlé hein, de sa situation moi je connaissais un peu quand même ce système des écoles alternatives hein, mais je ne savais pas qu'il y en avait sur Dijon donc, euh, ben, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé la croisée des chemins. Et... Comme je suis enseignante spécialisée, je, ben, je suis en contact de, avec beaucoup d'enfants qui sont en difficulté. Alors, euh, certains, sont, ça reste vraiment purement scolaire, mais pour d'autres, c'est vraiment parce que euh, le modèle scolaire traditionnel ne leur convient pas. Et bon, ben, on peut s'acharner, hein, mais je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin d'une autre structure, d'un autre cadre, d'un autre environnement. Et c'est pour ça que pour Lucas, il se sent mieux parce qu'il euh, a besoin d'un autre cadre. Enfin, euh, on ne peut, euh, peut pas trouver un modèle qui corresponde à tous les enfants. Ce n'est pas possible. Et l'école démocratique permet aux enfants justement qui, qui sont en grande perte de confiance, qui sont en échec total à l'école, de vivre autre chose, de pouvoir s'investir et puis on leur redonne confiance et c'est pas les enseignants qui vont imposer des choses, c'est les enfants qui vont euh, euh, se mettre ensemble et puis qui vont trouver du sens dans les apprentissages. Donc, donc euh, ce qui s'est passé avec Lucas, c'est que euh, il a trouvé des personnes qui l'écoutaient. Avec ses patients, hein, lui. Bon, lui, ses patients, c'est sûr, c'est la vidéo. Mais avec la vidéo, on peut faire plein de choses. Donc, euh, voilà. Et je pense qu'à l'école démocratique, euh, il peut, euh, peut s'investir autrement dans les apprentissages. Puis, euh, bah, reprendre confiance, surtout. Et s'il reprend confiance, il va reprendre euh, goût à l'école. Et puis, je me mets à la place des parents. Ce n'est pas simple. Hein, quand, euh, il faut oser quitter le système traditionnel, mais je pense qu'il faut vraiment oser parce qu'il euh, y a d'autres modèles qui sont, qui sont pour d'autres enfants. Il y a des parents qui peuvent avoir peur de mettre leurs enfants dans des écoles alternatives. Euh, mais ça, euh, déjà en tout premier, euh, bah, c'est prendre contact avec les personnes qui sont dans l'école. Il, il, euh, il faut appeler, il faut venir rencontrer les personnes, il faut voir sur le terrain comment ça se passe. Et voilà. Déjà, euh, quand on a peur de quelque chose, déjà il faut apprendre à connaître, parce que sinon euh, ben on reste sur des craintes qui sont peut-être pas fondées. C'est l'école démocratique, voilà, les enfants ils font ce qu'ils veulent. Euh, ben, je dis ouais d'accord, mais moi j'ai pas vu quoi. Enfin, <rire> c'est ça aussi. Il hein, euh, y a des personnes qui, qui restent avec ce qu'elles qu entendent, mais bon il faut venir voir parce que c'est voilà. Chacun vit différemment, mais moi, si je n'étais pas venue, euh, voilà. Peut-être que Lucas ne serait pas là et peut-être que mon amie, elle serait complètement… Euh, <rire> ça serait une catastrophe, quoi. Que enfin, voilà. là, ça se passe mieux, même à la maison. Enfin, J'en parle avec elle, hein. ça se passe mieux à l'école, ça se passe mieux à la maison. C'est tout un… tout est lié, quoi. Ils ont un autre Lucas, donc euh, je me dis, si je n'étais pas venue, bah, de fil en aiguille, euh, il ne serait peut-être pas venu non plus. Et puis, c'est dommage, on aurait raté quelque mmh. chose, quoi. Ok. C'est vraiment euh, une école où les enfants euh, vont pouvoir être, pour moi, être sauvés. quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, mmh. C'est un peu fort comme terme, mais c'est un peu ça quand même.